What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez tous... Personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis On est sur iPixel Skyblock Et ça fait quelques moments que j'ai pas fait de vidéo, les amis Je m'en excuse, c'est que je m'ennuie un peu sur Skyblock Il y avait Jerry, donc on s'est occupé de faire quelques fiestas de mining Faire des donjons et tout, on avance dans notre truc de catacombe On est bientôt catacombe 40 C'est mon prochain goal là, j'essaie de... De farmer pour être catacombe 40 mes chers amis mais euh, aujourd'hui il y a un spooky festival qui commence dans 30 minutes donc euh, voilà j'ai décidé de pêcher un peu pour level mon niveau de pêchage, de pêchage mais avant que le spooky festival commence je voulais vous dire que j'irai qu'une superbe vidéo où ce que vous allez pouvoir euh, voir à quel point je me suis fait de l'argent donc vous allez pouvoir voir dans la c'est quoi ça dans la prochaine dans la prochaine séquence, vous allez voir, les amis, qu'il y avait le mining fiesta hier. Et j'ai profité pour miner à peu près pendant 3 heures. Euh, 3 heures de minage complet. Bon, il y a peut-être un peu plus... Euh, peut-être un peu moins, dépendamment de... Tu sais, le temps que ça m'a pris pour aller de chaque... Tu sais, de trouver la mine -9 divan et toutes ces conneries-là. Tous les trucs que j'ai minés. Il fallait trouver des endroits pour les miner. Donc, peut-être un peu moins. Mais en gros, j'ai eu le temps d'en faire pendant moins 3 heures. Et vous allez voir. On a aussi fait une run de Crystal Nucleus. Et on a... Euh, un truc intéressant okay, aussi que j'avais jamais remarqué avant, c'est que si on regarde ici, les amis, on y a une commande avec SBE qui est plutôt intéressante. On peut voir que j'ai fait 122 euh, runs de Nucleus, ce qui est quand même assez incroyable. Et j'ai remarqué que j'étais numéro 30 dans la Gemstone euh, Poder. Je suis 30 euh, 28 exactement euh, pour, dans les rangs de Poder. Donc avec 9 800 000, je suis. Euh, Ouais, voilà, j'étais quand même assez surpris, les gars, je suis euh, 28ème en total, donc ça veut dire qu'il y en a qui en ont beaucoup plus, mais c'est quand même intéressant de savoir que euh, je suis quand même dans le top 30 de, de, des gens qui a plus farmé la powder euh, sur le serveur, c'est plutôt cool. Euh, et puis voilà, donc je vous laisse avec euh, le Manning Fiesta, on va voir combien d'argent qu'on va se faire, les amis, je peux vous dire que c'est dans les euh, six chiffres, hein. je, je, je vous ment pas, c'est dans les 6 chiffres, chiffres, alors voilà, je vous laisse avec les séquences qui suivent. Ok les amis, donc euh, le festival est terminé, ça vous comme vous voyez vient de se conclure. Donc après 3 heures à peu près environ de mining, euh, il est 5 heures du matin maintenant, donc c'est l'heure bientôt d'aller euh, dormir. <rire> c'est temps d'aller dormir depuis longtemps, mais bon. Donc euh, voilà, on a terminé euh, pas mal de trucs. Donc je vais juste euh, récupérer les cristaux euh, qu'il faut. Donc je suis dans un D4. Donc, je pense que je vais récupérer tous les cristaux et faire une run de cristaux avant de se laisser. Et ensuite, on va regarder combien d'argent on a fait durant l'heure. Donc, on bon ça va être un petit peu, ça va peut-être un peu changer, mais pas tant que ça. Si on regarde déjà notre euh, bague, on en a pour 96 millions, mais on en a plein ici aussi. Donc, je vais calculer tout ça. On va faire des, des buy order et tout ça. Et euh, je vous reprends bah, lorsque j'ai tous les cristaux, voir si on est capable d'être chanceux et d'avoir euh, des bons trucs. Ok les gars C'est mon je suis, euh, dernier cristaux On les a tous récupérés les autres Il manque juste le Amétis et, et on va pouvoir aller les poser Et voir combien d'argent on a Donc je vais regarder dans le coffre de la jungle en même temps S'il a des bons trucs Et je vais vous reprendre lorsque j'aurai miné jusqu'au milieu du nucléus Pour mettre notre dernier euh, petit truc euh, Pour voir si on n'est pas capable d'avoir un petit divan à l'eau Pour notre petite run de la journée Ça sera notre run du manifesta Comme je l'ai dit juste avant j'ai malheureusement pas pu le, eu la chance de miner durant tout le fiesta. Vu que ben, les, les fiesta commençait à minuit. quoi Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me, suis, euh, je me suis couché très tôt et je me suis réveillé. était 21h. J'ai fait les premières heures et ensuite ben, j'ai été bouffé. J'ai fait autre chose. J'ai joué aussi à Call of Duty. Parce qu'il voilà, y, euh, y avait la bêta et je voulais jouer avant que ça se termine. Mais euh, voilà, pas rien d'intéressant ici. Et pas rien d'intéressant ici Même pas de double point d'ordre activé Donc ça sert à rien Ripe. On va prendre euh, le petit truc pour level euh, up notre golem Et puis maintenant let's go au milieu les gars Et euh, je vous reprends lorsque j'ai mets les cristaux Alors nous y sommes les amis J'ai trouvé un peu de sludge en venant ici J'ai pris 18 sludge, J'avais y avait un endroit de sludge Je pense que je vais aller refarmer les sludge après Je sais pas, on verra de... On verra euh, voilà, bilou, Par lit, par sous Allez, et pour terminer euh, le bleu. Alors, on a quoi Je vois rien de bon là pour l'instant. Je vois un divan fragment. Euh, ce qui est pas mal du tout, en fait. On a... Ah, on est full inventaire. Ça va être un peu bordélique, là. Euh, Vas-y, on va tout mettre ça ici au pire des pires. Et on regardera ça plus tard. Euh, voilà, le divan fragment, c'est pas mal. Euh, pas de fine, je crois. Ah, si Un flawless... Euh... Je crois qu'on a eu un flawless, les gars. Oh, attendez, je crois qu'on a eu un flawless quelque chose. On un... Non, non, on n'a pas eu Flawless Ah, oh, putain, on a eu des fines. Ah, oh, j'étais sûr qu'on avait eu des Flawless, mais non, pas du tout euh, Un peu dommage On a quand même eu une récolte Potion Et euh, une bus avec le Divan Fragment Donc ouais, un peu de la merde quand même On va pas se mentir Ok, un peu déçu, donc maintenant je vais calculer Tout ce que le Mining Fiesta nous a apporté Et puis euh, je vais vous reprendre euh, dès que j'ai calculé toute la monnaie On est rendu à combien bah, Dans le bac ça n'a pas changé, hein, toujours la même chose Bon, Ça, ça a perdu de l'argent parce que, bien entendu, vous savez Le prix descend après le Mining Fiesta Donc allez, je calcule tout ça, je fais le calcul de tout ça Et je vous reprends Ok les gars, le résultat final De tout ce qu'on a eu, donc je vais faire un petit euh, Slash bazar On a 1.4 millions D'items euh, inutiles Donc des, des petits trucs Moins bons on va pas les calculer dedans le truc, on va juste calculer vraiment tous les trucs intéressants. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc euh, à peu près 3h30, je dirais à peu près, de farm. Donc on va diviser bah, le temps que je me rende à chaque truc, les serveurs qui farm et tout. On va dire 3h. Donc euh, voici le jade que j'ai farmé. Donc j'ai farmé à peu près 1h euh, le jade, à peu près 30 minutes, euh, 40 minutes le lumber. Le Topaz, j'ai farmé un peu plus. Ensuite, j'ai été chanceux, j'ai trouvé une petite Grotto. Donc, euh, j'ai réussi à avoir euh, 30 euh, Jasper. Euh, le, ben, ça, c'est dans les coffres, j'imagine. Je sais pas, j'ai dû en miner sur mes chemins, en faisant des chemins. J'ai dû miner euh, du Saphir et du, de la Métis. Et les Refine euh, minerais. Et pour finir, euh, tout le rubis que j'ai trouvé aussi ben, à la... En gros, ça, tu le trouves... Je le trouve, l'ai trouvé à la même endroit que le Amber. Donc, c'est pour ça qu'il y en a à peu près la même chose. Donc, si on calcule, l'Amber et le Fine euh, et le Ruby, je veux dire... Vu que j'ai euh, les billons mousse que j'étais, c'était les deux mélangés, en fait, le, le truc où ce que j'utilisais. Donc, je dirais que c'est une heure de ça, une heure de Amethyst... Euh, pas Amethyst, mais euh, Amber et euh, Ruby. Et une, une heure de euh, Topaz. Le Topaz, bon, comme vous voyez, il y en a plus parce que c'était les plus gros filons. Vous savez, euh, j'utilisais le truc de Banana de botte. donc... Euh, Assez Cheat quoi. Et puis, voilà. Donc, si on vend tout ça, les amis, comme vous savez, euh, j'ai déjà Perfect euh, tout farmé à la main, ma Perfect. Et j'ai déjà aussi le Talisman Perfect. Il manque juste un attachement dessus. Il faudrait que je mette un truc comme Enrichissement ici. Ou un truc comme ça. Donc, ça, je vais aller le faire tout de suite après. Mais pour l'instant, comme vous pouvez voir, j'ai plus besoin de Perfect et tout. Donc, tout ça, ça m'est euh, inutile. Donc, euh, le seul truc qui est utile, c'est ça ici en ce moment. Et euh, ben les Perfect pour acheter le... Le dragon quoi, donc j'ai déjà, il manque juste un Ember perfect que je vais pouvoir crafter. Mais sinon, je... je... ceux-là je vais les garder quoi, pour faire des gemstones mixtures ou en cas qu'on en a besoin. Mais tout ça ici, j'en ai point besoin. Donc je me suis dit, pourquoi pas euh, tout vendre, euh, ce qu'on n'avait pas besoin. Donc je vais euh, vider mon inventaire ici. Et on va faire des offres et on va calculer combien d'argent qu'on s'est fait durant les 3h30 de Fiesta. Donc ça devrait être à peu près aux alentours de 300M normalement. Je l'espère, du moins. Euh, 200M, ça serait vraiment cool. Dans les... Plus que 200M, les gars, je serais extrêmement content. Donc, let's go, c'est parti. faut savoir que le prix, en ce moment, il est au plus bas. Donc, euh, voilà, quoi. On en a pour 38 millions. Et ils sont à combien, l'unité euh, L'unité, sont à 29 000, les gars. Normalement, c'est aux alentours de 30 000. Donc, je vais, faire en... je vais les mettre un peu plus haut. Donc, on va les mettre à 30 000, l'unité. Donc voilà, presse par réuni Et ça va nous faire un total de 42 millions Donc je vais euh, calculer, Je vais ouvrir une calculatrice Parce que je ne vais pas m'en souvenir sinon les amis euh, 42 millions euh, Donc voilà, plus euh, Maintenant on va prendre tout ce qui est euh, Ruby Donc euh, let's go, le Ruby on en a pour 23 euh, Ils sont à 27 Vas-y on va les mettre à 26 On va les mettre à ce prix là je crois 26. Normalement, ils sont à combien C'est à peu près à, à ce prix-là. Donc, euh, ouais. J'aimerais bien les mettre un peu plus haut, par exemple. Je pense que je vais les mettre à 27. Euh, Vas-y. 27 000, ça nous fait 24 millions. Donc, plus 24 millions. Euh, let's go. Plus. On a quoi On a le Topaz. Euh, voilà. Le Topaz, bon, ça, ça va être baisé. Normalement, ça va autour de 30 000 unités. 39 000. Euh, je vais le mettre à... Je vais mettre à 40 000 unités euh, 40 000 unités ça nous fait 81 millions. Donc, euh, ok. 81 millions. Euh, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Plus, on a encore... Euh, Qu'est-ce qu'on a encore à vendre On a encore de l'ambre. De l'ember. Let's go. Donc, ember, on en a pour environ 30 000. Et ça, c'est 35... Ouais, 38 000. 39 000. On va les mettre à 39 000. L'unité. Voilà. Et ça nous fait 37 millions. Donc 37 millions en plus. Plus, il nous reste encore euh, des petits trucs. Donc il nous reste le Jasper. Ça et ça. Ok. Donc il nous reste le Jasper. Qui en en a pour 2 millions. Ils sont à. Ah ouais. Je pourrais mettre à 99 000 en vrai. On va faire ça comme ça. En vrai, de vrai. Ça va faire 3 millions. On va rajouter 3 millions. Donc 3 millions Plus euh, La métisse Voilà qui fait un autre 3 millions Donc qui est parfait Et euh, le saphir Qui fait un autre 2.5 Donc on va faire 3 millions plus 2.5 3 millions Plus 2.5 Plus Il ne faut pas oublier les refine Minerais Les amis donc on en a pour environ 3 millions, je vais les vendre instant euh, 3.2 tiens, vas-y 3.2, 3.2 millions, plus, faut pas oublier les amis que j'ai eu euh, certains items, donc j'ai eu la récolte potion et l'armadillo dans le truc, mais bon on va pas vraiment les compter, mais en gros ça nous fait un total de 195 millions les amis, 195 millions si on arrive à vendre tout ça. 195 millions plus les 200. Bon, ça c'était les yogis que j'ai eu pendant que je farmais le, le topaz. Donc, ouais, on en a pour à peu près euh, 200 millions. Donc, exactement, j'ai fait les calculs sur l'écran comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est tous les calculs total. Quand même plutôt pas mal, les amis. 200 millions en à peu près 3 heures. Dommage, j'aurais pu farmer un peu plus. Je, je croyais que j'aurais pu faire normalement un, un manifestant me donne environ 300 m. Donc, je suis un peu déçu. Euh, mais comme j'ai dit, j'ai pas farmé pendant la totalité de l'event. Donc c'est peut-être aussi ça qui a joué un peu contre nous. Faut pas oublier aussi que. Euh, ben voilà quoi, il y a quand même. Euh, comment ça s'appelle Il y a quand même des, le temps qu'on change de lobby, les, les, les conneries comme ça, les gens qui ferment avec nous et toutes ces conneries là. Euh, donc ouais, quand même pas mal comme event. On va, on va se, se l'avouer, les gars, c'est quand même assez chi Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Avec 200 millions en plus dans la banque. Allez hop hop hop